Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech, donc nous revoilà pour une nouvelle vidéo qui va révolutionner le monde, euh, bon je plaisante, c'est en fait une vidéo qui a pour but de vous permettre de récupérer vos données perdues sur PC et également sur Android, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo au complet jusqu'à la fin et euh, ne vous surtout pas, on va commencer tout de suite Alors, pour commencer, euh, je vous présente l'application euh, qui s'appelle euh, Seven Data Recovery Suite. Donc, c'est une application que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, il suffit bien sûr d'accéder à l'exécutable de l'application afin euh, de pouvoir euh, commencer. Donc, euh, ça vous demande bien sûr d'accepter la licence. Bien sûr, on va faire oui. On va faire suivant, euh, vous sélectionnez là où vous souhaitez en fait que le programme soit installé, donc ça dépend de votre choix. Donc, Pils Donut install, voilà. donc on va faire oui. Et on va faire suivant. Donc, créer l'icône sur le bureau et on commence l'installation. Vous voyez que c'est rapide à installer. Donc, euh, voilà, on peut commencer à lancer le programme alors donc voilà on est sur le programme en question vous remarquez que c'est un programme très très simple et basique que vous pouvez utiliser d'ailleurs il est euh, disponible au niveau de plusieurs langues vous pouvez même ajouter une nouvelle qui n'est pas dans la liste tout simplement mais voilà donc euh, nous on va rester sur le français donc on voit bien les choix qui sont proposés, Ils sont, on n'a a pas plusieurs donc d'ailleurs donc, euh, soit on récupère d'une manière complète au niveau de l'ordinateur donc en sélectionnant euh, la partition euh, qu'on veut et où on a perdu en fait, euh, tout simplement euh, nos données donc et on fait suivant, donc ça va commencer directement à rechercher, sachez que c'est une manière euh, de recherche approfondie euh, que vous pouvez faire, cela peut prendre plusieurs euh, minutes, voire des heures même, voire minimum deux heures, voire plus. Ça dépend de le disque dur et du contenu qu'il y avait dessus. Sinon, on peut bien sûr récupérer les fichiers euh, superficiels, alors en sélectionnant toujours la partition qu'on souhaite. Et euh, ça, c'est vraiment rapide. Vous remarquez que c'est déjà en fait euh, en train de vérifier, euh, voilà, d'une manière euh, rapide et simple, contrairement à une vérification que un euh, dont on a parlé tout à l'heure, donc on va pouvoir vérifier. Donc voilà, ça nous donne directement les fichiers euh, qu'on a pu perdre, tout simplement, euh, que ce soit sur Windows, sur le système, voilà, donc euh, ça dépend des fichiers en question on peut faire enregistrer et sélectionner l'emplacement où on peut mettre où on veut mettre plutôt euh, les fichiers perdus euh, qu'on a euh, trouvés actuellement. Donc êtes-vous sûr de vous c'est cette interface, on va faire oui. Donc on a parlé de récupérer de manière approfondie. Et pour cela, il suffit de sélectionner euh, le, la partition euh, qu'on souhaite. Et on fait suivant. Oups. C'est le passage que vous voulez mettre. En fait.. On fait accueil, donc avant de pouvoir vérifier, on peut cliquer sur paramètres avancés et on choisit ce qu'on veut chercher, donc est-ce que ce sont des emails, c'est des fichiers multimédia, voilà donc vous avez plusieurs formats, c'est des fichiers euh, archives, des documents ou des images, on peut bien sûr euh, tout désélectionner et euh, prendre par exemple juste les images on peut faire OK comme ça quand il va chercher, il va chercher simplement des images qu'on a pu perdre au niveau de de la partition ou du disque dur en question mis à part cela vous avez bien sûr une emplacement, un emplacement pour pouvoir vérifier directement les fichiers dans une mémoire flash et vous avez également euh, si dans, dans le cas où vous avez partitionné votre disque dur à un moment donné entre deux vous avez la possibilité également de pouvoir directement récupérer vos données que vous avez perdues dans ce laps de temps entre, on va dire, les deux transitions et les deux séparations des partitions que vous avez faites. Vous avez également, puisqu'on a parlé d'Android, la possibilité de récupérer vos fichiers à partir d'une tablette ou d'un téléphone Android. Il suffit de cliquer dessus branchez votre téléphone, bien sûr, activez le débogage USB, connectez le périphérique et vous faites suivant pour effectuer le lancement de la recherche. Donc c'est une application très très simple à faire et euh, je vous conseille vivement à la voir euh, toujours de côté euh, pour... Euh, voilà, cette application, euh, voilà, c'est une application qui est normalement entre parenthèses payante, mais je vous mettrai le lien. Euh, qui sera bien sûr dans la description qui vous permet d'avoir et l'application et la possibilité de l'avoir euh, directement Donc, par exemple là je l'ai déjà en fait mis en place puisque euh, je l'ai déjà installé je vais désinstallé juste pour que vous puissiez l'explorer le, euh, on va dire depuis la, le début de l'installation jusqu'à la fin Et euh, mais sinon il suffit tout simplement de cliquer sur vous là vous aurez en fait inscrire il suffit de mettre l'identifiant ou le nom d'utilisateur et le code d'inscription et au fait s'inscrire donc là comme j'ai déjà en fait fait l'inscription donc on va tout simplement renouveler euh, ce qui est normal donc je pense que euh, en globalité euh, voilà c'est une application qui n'est pas très euh, compliquée à, à expliquer donc euh, ça prend quelques minutes qu'on vous remarquez et euh, voilà donc je pense que même pour l'utilisation euh, ça sera ultra facile à le faire euh, n'hésitez surtout pas de poser des questions si vous en avez concernant l'application si vous avez des problèmes au niveau de l'ordinateur n'hésitez surtout pas de me contacter soit en, on va dire, via commentaire ou en privé je serai toujours là euh, à votre disposition et au pire des cas, euh, sachez que euh, si vous le souhaitez bien évidemment, et entre parenthèses je peux prendre le contrôle de votre ordinateur si vous avez le moindre souci que vous n'arrivez pas à euh, régler ou réparer. Bien sûr, je ferai de mon mieux et vous remarquerez à ce moment-là euh, ce qu'on va faire comme manipulation. On peut même discuter, il n'y aura aucun problème. Et euh, on va voir euh, si euh, voilà, vous avez des soucis, bien sûr, pour pouvoir les résoudre. Et voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner pour avoir plus d'actualités, d'ailleurs la prochaine vidéo que je ferai peut-être, je dis bien peut-être, ce sera une unboxing, donc euh, qui va vous permettre de, de découvrir de nouveaux matériels que j'essaie de, de récupérer, pour bien sûr améliorer la chaîne YouTube. Euh, voilà, donc je mettrez à ce moment-là votre avis concernant cela. Et euh, pour, pour plus d'actualité, euh, voilà, et d'avoir toujours euh, un suivi concernant la chaîne. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de mettre un grand pouce bleu. Ça me ferait plaisir de voir euh, si vraiment euh, voilà l'effort que je fais euh, est mérité. Sur ce.. Il me reste que de vous remercier de votre accueil et passer une agréable journée.